Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver non seulement dans un nouveau décor, mais aussi avec des nouvelles lumières, tout ça, voilà, c'est merveilleux. Je reprends euh, du poil de la bête et on va faire des trucs trop cool. vous allez voir. En attendant, j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos littéraires et de vous parler de bouquins. Donc aujourd'hui, je vais enregistrer pas mal de trucs et comme ça je pourrai le dispatcher sur tout le mois. Voilà pour les petites infos. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le roman La part des flammes de Gaëlle Nohan, le pitch. Nous sommes en mai 1897, et c'est le grand bazar de la charité. Il faut savoir que le grand bazar de la charité, à cette époque-là, c'était vraiment un, un événement extrêmement important, euh, notamment pour toutes les femmes euh, nobles et aristocrates, puisque c'était vraiment l'occasion de euh, voilà, montrer qui elles étaient, de se faire des contacts et euh, au passage d'aider les pauvres parce que voilà c'est le bazar de la charité quand même, bref voilà c'est vraiment un gros événement et euh, on va suivre au milieu de, avant cet événement, pendant et après, deux femmes. La première c'est Violaine de Raisal qui est une veuve en disgrâce qui essaye de refaire un petit peu son trou dans la société aristocrate et noble parisienne. La seconde c'est Constance d'Estinguel, qui est une jeune fille noble un petit peu trop indépendante pour son époque, ce qui va lui causer pas mal de problèmes. Elle est envoyée au bazar de la Charité pour euh, se faire voir en société par sa mère qui veut qu'elle se trouve un mari, en gros, hein, c'est l'idée. Euh, sauf que lors de ce bazar de la Charité de euh, 1877, il va y avoir un grand incendie. Il faut savoir que c'est basé sur des faits réels, euh, c'est une histoire romancée, hein, mais voilà, cet événement a réellement eu lieu et euh, donc Énormément de femmes, de filles, de sœurs, de cousines, de nobles et d'aristocrates se sont retrouvés coincés dans ce grand bazar au moment de l'incendie et donc on, sont mortes, ont été défigurées, ont été blessées, etc. Ce qui a causé énormément de remous après, euh, bah, dans le milieu dans, de la haute, si vous voulez. Euh, puisque voilà, toutes ces filles qui devaient se marier, qui étaient bonnes à marier, ne pouvaient plus puisque soit elles étaient mortes, soit elles étaient défigurées, enfin bon voilà, je vous passe les détails. Et au milieu de tout ça, on va suivre donc les deux femmes dont je vous ai parlé, euh, qui vont essayer un petit peu de, bah, de se faire un nom, ou de se libérer un peu de leur condition de femme et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est à peu près ce qui se passe dans le livre. Quelles sont les thématiques que vous retrouverez dans ce roman Alors, vous aurez bien sûr la place des femmes, euh, leur liberté, etc. Voilà, c'est un livre que je considère vraiment autour de ça, même si c'est très romancé, etc. Je trouve qu'il fait réfléchir euh, sur ce sujet-là. Euh, après vous aurez bien sûr tout ce qui va être l'aristocratie et la noblesse parisienne euh, à la fin du euh, 19e siècle. Des histoires de famille, la question du deuil et de la mort qui est évidemment très présente avec ce gigantesque incendie qui a lieu. Et puis, bien sûr, le côté euh, historique, Paris, euh, fin 19 e euh, qui peut être très sympa pour les amateurs. Mon avis sur la part des flammes Faut savoir que j'adore les récits historiques, euh, même si c'est romancé. Encore plus si c'est romancé, d'ailleurs. Euh, et voilà, être dans le Paris du 19 e avec des femmes comme ça, euh, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Euh, faut savoir que je suis aussi beaucoup intéressée par... Euh, tout ce qui, bah, vous le savez, hein, la condition féminine, euh, que ce soit euh, avant, euh, maintenant, dans le futur, euh, sont des thèmes qui me sont chers et pour le coup je m'y suis bien retrouvée dans ce livre-là même si c'était pas, euh, pas non plus trop plombant. Et en même temps il y a un petit côté révoltant, je vais pas vous spoiler ce qui se passe à la fin mais il euh, y a un moment où il arrive quelque chose à, à constance et euh, enfin j'étais révoltée et en même temps c'était totalement normal à l'époque. J'ai lu euh, ce roman avec un très grand intérêt, euh, j'apprécie énormément quand les femmes sont des personnages principaux et ne sont pas juste des pots de fleurs, même s'il est vrai que je m'identifie plus au personnage masculin, mais bon ça c'est un, un autre souci. Il faut savoir qu'il y a un moment où il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux sur le destin d'un personnage, je vais pas vous spoiler, mais c'est quelque chose qui m'a un peu tenu en haleine sur la fin. D'ailleurs, bon, du coup j'étais un peu déçue de la résolution, mais bon, c'est parce que j'en attendais beaucoup. Après c'est un récit écrit d'une manière assez simple, mais justement très efficace. Donc voilà, je vous le conseille si ça vous branche ce type d'histoire parce que je pense que vous pouvez y trouver votre compte. Et ce que j'adore en plus avec les récits historiques, c'est qu'après ça me donne envie de me renseigner sur le sujet, de savoir ce qui s'est réellement passé, qui étaient ces femmes, est-ce qu'elles sont inspirées de faits réels, etc. Et euh, bref voilà, c'est des trucs qui me... après j'ai envie de continuer tout ça, de lire d'autres livres sur ces événements. Enfin, D'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein. je... je regarderai avec beaucoup d'attention à qui je conseille ce roman. La part des flammes est un livre qui peut être lu je pense à partir de 15 ans puisque bon voilà il y a des choses un petit peu dures même si ça dépend un petit peu de votre maturité. En tout cas voilà c'est ce que je conseille. Euh, je le conseille à tous ceux et celles qui ont aimé des romans comme Autant d'emporte le vent, euh, Les petites maisons dans la prairie, voilà ce genre de choses un petit peu d'époque avec des récits de femmes. Si vous êtes intéressé par l'histoire de la condition féminine, ça peut vous intéresser, sachant quand même que c'est assez romancé, hein, c'est pas un roman historique. Et puis bien sûr si vous aimez les récits historiques, Paris, fin 19 e les belles robes, bon et des incendies, des gens défigurés au passage. Hein, euh, voilà, ça, ça va vous plaire, euh, je vous conseille ce livre là, c'est une très bonne lecture. Euh, je l'ai lu cet été, c'était parfait sur le bord de la piscine. Hein, euh, vraiment, c'était très très bien. Je vais m'arrêter ici avec la part des flammes, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, etc. Vous pouvez aussi me proposer des livres à chroniquer, euh, vous pouvez... je vais vous mettre le lien euh, avec tous les livres que j'ai lus, comme ça vous pourrez me dire « Ah mais tiens, fais un truc là-dessus, blablabla » et voilà, ce sera un peu plus de l'échange et c'est plutôt cool. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, portez-vous bien